Si vous souhaitez aussi nous nous et de nous nous de nous de de de Bon une histoire un peu triste. En fait, on parle d'une. On continue là, à la chron bien sûr avec quelle femme est en droit de manger la et elle maaser ?»« quelle femme n'est pas en droit. On a évoqué que une Israël, elle a deux possibilités dans sa vie pour manger de la trauma. Soit parce qu'elle est mariée à un Cohen soit parce qu'elle a un enfant qui est lui-même Cohen, soit si elle est mariée avec un Cohen, ou elle a un enfant qui est Cohen, elle a le droit de manger la trouba. Suite à ça, on va raconter une histoire d'une femme qui a eu, qui s'est mariée même trois fois, et après elle a eu trois, trois enfants qui sont tous décédés finalement. On commence avec la première partie d'abord. Bat Chini la Cohen. On a une femme qui s'est mariée avec un Cohen, pas fiancée, mariée franchement, elle vit avec lui. Donc, elle a le droit de manger la trouba. Met vela ben, si ensuite son mari, le Cohen il meurt, mais qu'elle a un fils, même un petit bébé, Tokhalba Trouma, aucun problème, elle pourra manger la trauma. Parce qu'elle vient, elle ne mange plus grâce à son mari, mais elle mange grâce à son enfant. Son enfant aussi lui permet de manger la trauma. Ensuite, 17 la Lévi, elle est partie se marier avec un Lévi. Oh, Tokhalba Maser. Elle aura le droit de manger le Maser, mais elle n'aura plus le droit de manger la trauma. Parce que maintenant, dès qu'elle est devenue le bien, la propriété d'un lévi, elle a perdu son statut de. Euh, de Cohenette, de mère de Cohen. Ouais, je rectifie un petit truc. Je vous ai dit que la femme, elle peut manger soit grâce à son mari, soit grâce à son fils. C'était trois possibilités. Soit c'est la fille d'un Cohen, soit elle est mariée à un Cohen, soit elle a un enfant Cohen. De ce, de ces, dans ces trois situations, on a la possibilité de manger de la trauma. Mais si toutefois, mais celui qui va l'emporter, en fait, c'est ça qui va nous enseigner ça. Celui qui l'emporte, c'est toujours le mari. Au moment où elle va se marier avec un avec, avec quelqu'un, elle va perdre son statut de tout ce qu'elle avait, parce que maintenant elle devient la propriété de, de son mari. En l'occurrence, maintenant, elle avait un enfant qui était Kohen, super, elle pouvait manger de la trauma. Au même titre qu'une petite de coën, elle aura de manger de la trauma. Mais dès qu'elle va se marier avec un Lévi, elle perd son statut de Kohenette. Elle devient le bien d'un Lévi, elle ne peut plus manger de la trauma, mais puisque son mari il est Kohen, puisque son mari est Lévi, elle aura de manger le Maser. Maintenant, met vela et si son mari meurt, le Lévi, et... Elle a en plus un enfant, c'est à dire que maintenant elle a deux enfants, un Cohen et un Lévi. Alors, quoi, tout hein le Alors, le droit de manger le ma pour quelle raison Très simple, parce que, parce que le, comme ce que je dis dans la mission précédente, un Cohen c'est aussi un Lévi, donc elle a deux bonnes raisons pourquoi elle peut manger du ma Mais la trouva elle n'a pas le droit de manger parce que le fils Lévi il fait que maintenant elle a il faut quand un fils Cohen peut le donner, de manger, peut faire peut permettre à sa mère de manger que s'il est il ce que s'il que des enfants Cohen, il, Mais un enfant externe. Et il ne pourra plus donner à manger à sa mère aussi. Et il va, il va, il va empêcher au, Lévi de, au Cohen de donner à manger à sa mère du, de la trauma. D'accord Tochal bemaasser. Ensuite, ce qui se passait, c'est qu'une fois, qu fois que sa femme avait maintenant ses deux petits bébés, là, le petit Cohen et le petit Lévi, elle a prévu que pour le lundi et jeudi, qu'on dirait à Cohen et Lévi Israël à la bête avec Nesset. Qu'est-ce qu'elle a fait Nesset l'Israël, elle va avec un Israël. Le tochal, l'obitrouma, veut le bemaasser. Ah, elle a donné la propriété du Israël, elle ne peut plus manger ni la trauma ni le maasser. Maintenant, son mari Israël décède. Vela et Benvene, et elle a laissé un enfant. Ben, l'autre, oui. l'autre le pour ouais, avoir la du Elle a les trois enfants. Cohen, Lévi, Israël. Malgré tout, le, la, la, la présence du Israël fait qu'elle n'a plus le droit du tout de manger ni les bien ni les ni les prélèvements qui reviennent au Cohen ni ceux qui reviennent au Lévi, Ok. Maintenant, Mete Benam Israël, son petit Israël décède. Il décède, Torhal ben Maaser, elle reprend son statut qu'elle a le droit de manger le Maaser. Met Benami Levi, après il y a deuxièmement la pauvre, son, son fils Lévi qui décède lui aussi à son tour, à tokhal bitrouma, elle aura même le droit de manger le Trouma, puisqu'il reste que son fils Cohen. Mais là, Met Benami Cohen, si après son petit Cohen aussi finit par décéder, la pauvre elle a perdu trois maris et trois enfants, dans ce cas-là, l'Otohalo bitrouma, Velobem Masal ne pourra manger ni la Trouma ni le Maaser, parce qu'elle a perdu tous ceux qui lui permettaient de manger, elle les a perdus. D'accord Évident. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de batters tout, cela.